Oui, non, mais euh, est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à toi, Mariella À part te dire, prends place. Prends place sur le trône qui te revient de droit. Sur le royaume que tu, que tu diriges déjà sans le savoir. Prends place. et emmerde les autres, Tout ce que j'ai à dire.